Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de ma nouvelle grow, les Wet Panties. On sait qu'on a planté 4 euh, graines de cannabis, les 4 graines ont euh, popé, ont on, euh, on on, euh, donné vie. Mais on sait que les graines de cannabis que j'ai reçues de Wet Panties sont des graines régulières. Ce ne sont pas des graines féminisées. Donc les graines régulières peuvent nous donner des plants mâles. Les plants mâles nous donnent des petites poches de pollen. C'est pas ça qu'on veut. On veut des femelles pour pouvoir avoir des cocottes, des graines de, des, euh, des fleurs. Donc, euh, on va regarder l'évolution de l'agro. Ça s'est bien. Il y a eu un changement depuis la dernière vidéo de mes Wet Panties dans ma nouvelle tente 2x2 avec ma nouvelle lumière Spider Farmer SF1000 dans une superbe tente, 2 pieds par 2 pieds par 5 pieds de haut. Pour cette vidéo, on va fumer du Peach Crescendo, phénotype numéro 7, gracieuseté de RootBase. J'ai une question à demander à RootBase, j'espère qu'il va y répondre. Vu qu'il m'a donné plusieurs Peach Crescendo de plusieurs phénotypes, ma question est, est-ce que toutes tes feuilles de cannabis étaient toutes des indica hybrides? Parce que moi, là, je suis en faire pousser deux Gorilla Skittles. Puis il y en a un qui est clairement sativa. et pourtant, c'est la même euh, variété. Donc, euh, c'était ma question. Est-ce que toutes tes phénotypes de Peach Crescendo, est-ce que les feuilles. il y en avait peut-être un qui était plus sativa. On essaye ça immédiatement. Je vous montre ça avant de le fumer. On regarde ça depuis la caméra. Et nous voilà avec le Peach Crescendo numéro 7. Cadeau d'un abonné cadeau de RootBase. Dans ma description en bas, tous les liens sont là pour rejoindre RootBase à tous ses sites comme YouTube, Instagram. C'est vraiment très beau le Peach crescendo numéro 7, comme tous les Peach crescendo de RootBase. Donc si vous avez des questions à poser à RootBase, soit mes poser en personne, en personnel, en privé plutôt, sur Instagram ou euh, tout simplement dans les commentaires en bas de cette vidéo. Waouh, On fume ça immédiatement. Donc avant d'aller voir euh, la 2 par 2, on va allumer ça, un Peach Crescendo numéro 7 de Root Base. Un gros merci, Root Base. Vraiment, vraiment un plaisir de fumer ton cannabis. J'ai commencé euh, à fumer le numéro 7 il y a quelques jours mon préféré, c'est le numéro 9. C'est vraiment le numéro 9. Si vous regardez dans mes vidéos précédentes, euh, le Pige Crescendo numéro 9, c'était vraiment crémeux. Le, la boucane aussi était vraiment... Euh, toutes les, tous ces, ces, ces cannabis, la boucane est comme... Euh, ça veut dire lisse. Mais c'est incroyable. La boucane est différente. La boucane est différente. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. moins crémeux, <rire> plus citronné. Donc, euh, un gros merci à Root Base et puis on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe avec la 2 par 2 Donc, voici la tente Spider Farmer. Le buzz, là, euh, Phénotype numéro 7, vraiment plus, ça va, je trouve. Donc, voici ma lumière, là. SF1000. Une superbe, une petite, petite, petite lumière, là. C'est, c'est... Euh, un quart de ma SF4000. Oh oh oh oh oh. Voici les quatre wet panties de BDK génétique. J'ai communiqué avec BDK génétique et je lui ai posé une question car j'ai vu dans ses photos sur Instagram qu'il y avait des plants de cannabis de Dream panties. Et quand on regarde la description de Dream Panties dans le texte sous la photo, ben c'est le croisement là, euh, des Wet Panties. Donc ma question est, est-ce que les Wet Panties, c'est pareil comme les Dream Panties? Comme on sait que le Gorilla Glue numéro 4 a un autre nom qui est le GG4 et aussi l'Original Glue. Donc, euh, je suis vraiment content là, que euh, mes quatre plans poussent. Euh, on voit déjà là, un, un nouveau set, euh, un nouvel étage de feuilles. J'ai euh, remis peut-être un centimètre de plus de terre. J'ai commencé un petit peu à pencher. Euh, ils ont poussé vrit, vraiment vite. La lumière était peut-être pas assez forte au début. Là. Ils, ça, ils ont vraiment poussé trop vite. Donc, j'ai... Euh, Monter un petit peu l'intensité de la lumière. Là, est à 60% d'intensité. Et puis là, le nombre de pouces. Là. on va vous dire ça. Je vais vous dire ça. Présentement, là, ils sont environ à, à 15 pouces de la lumière. Je fais des tests, hein? euh, j'ai appris beaucoup avec la SF-4000 et puis là présentement c'est ma première grow avec la SF-1000 et puis on va voir l'évolution, là je suis vraiment vraiment content de, de ce qu'on voit en ce moment et je prête vraiment attention quotidiennement si ça pousse trop vite on va augmenter la lumière ou on va la baisser pour que les plans là, ralentissent un peu là. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous adore. Mettez un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. Allez sur mon Instagram et surtout allez voir euh, ce qui se passe avec RootBase. Je vous adore. Peace.